Une sorcière. C'est parti. Alors pour une fois, j'ai décidé de commencer par mes yeux, puisque général, je suis toujours après. Et du coup, avec le fard que j'ai choisi en dessous, ça se mélange. Pas forcément beau. Donc là, j'ai fait quelque chose de très rose, très violet, pour aller avec mes cheveux. Puis on va voir ce que ça donne. Normalement, par la complémentarité des couleurs, vert et violet, c'est plutôt sympa. On va voir ça. donc Tout d'abord, je fais mon teint comme d'habitude. Là, j'ai choisi un eau vert. Je suis pas fan des pharaos pour faire des teints parce que ça sèche assez rapidement et du coup ça se mélange mal avec d'autres couleurs. Mais sur le coup, c'était exactement le vert que je voulais. Donc évidemment, je fais attention à mon maquillage merveilleux et magnifique. Et je descends jusqu'à ma poitrine de sorte qu'on ne voit pas qu'en dessous, ce n'est pas peint. J'aime bien aussi faire ma main pour avoir... Quelques photos où je la balance de ci de là, ça donne toujours un petit côté glamour dans mes photos. Et juste après ma couleur vert putride, j'utilise du fard gras blanc pour réaliser mon highlighter. Et je tapote ça sur la zone T, c'est-à-dire le nez, le front, le menton et les pommettes. Et c'est là où j'ai l'air extrêmement intelligente. Donc je vous recommande quand même de prendre le même style de peinture lorsque vous faites un make-up. Et c'est là où je commence le massage. Je trouvais que l'highlighter était pas encore assez chargé. Je voulais vraiment une vraie différence entre mes deux verres. Et donc, sur mon teint sec, j'ai utilisé un pharao vert clair. Et évidemment, eh bien ça ne se mélange pas Bon, cela dit, c'était exactement la couleur que je voulais, donc j'ai quand même bien travaillé pour avoir quelque chose d'assez fluide. C'est là que je réalise que j'ai fait une grosse bêtise. Ah du coup, je récupère mon fard vert foncé du départ pour vraiment flotter les bords et essayer de réparer ce que je viens de faire. Mais même encore maintenant, je ne suis pas à 100% convaincue. Ensuite, je continue le travail de mon teint avec cette fois-ci du fard à paupières noir, voire vert foncé pour bien réaliser mon contouring. Et grâce à ce magnifique zoom sur ma face, tu peux voir pourquoi je suis pas fan des peintures à eau. C'est que si tu n'as pas une bonne base de make-up, on voit vraiment tout le grain de ta peau, tous tes pores, toutes tes rides, tu ne peux rien cacher. Puis avec un fard vert clair, je refais mon highlighter pour vraiment le fondre. C'est la clé Ensuite, mon petit plaisir, je mets de l'highlighter au niveau des pommettes du nez et évidemment dans les cheveux du menton des sourcils et que je viens atténuer avec les doigts J'adore mettre ce type d'highlighter dans les make-up parce qu'ils se font super bien avec la peinture Et ça fait tellement American En fait ce make-up ça va surtout être un travail du teint et évidemment je me suis foirée. On passe aux lèvres où j'ai réalisé un ombré, c'est-à-dire que j'ai mis du noir sur le pourtour extérieur de mes lèvres. Et à l'intérieur du rouge sang. Enfin, j'ai rajouté mes petites canines fait maison, pour les réaliser toi-même, je te mets le lien dans la description. Et je rajoute mes lentilles blanches. Et voici ce que ça donne J'espère que tu as aimé ce make-up, n'hésite pas à t'abonner, à commenter et surtout à partager. Je te fais des gros bisous, à bientôt